Bonjour à vous chers auditeurs et pour ceux qui sont sur YouTube vous vous demandez certainement pourquoi ils y chers auditeurs si vous ne savez pas j'ai eu des missions Spotify, qui est disponible sur Spotify, mais que si vous accédez à mon flux, c'est également disponible sur Google Podcast. Alors, j'ai essayé de tenter cette aventure Spotify, tenter cette aventure podcast à travers Spotify, tout simplement pour plusieurs raisons. Raison numéro une, malgré que ma chaîne, hein, vous voyez que euh, c'est une chaîne à vrac, certains contenus, je pense que c'est mieux en version audio. Comme ça, j'ai pas à me casser la tête à faire un montage vidéo, etc., alors que l'audio, j'essaie de travailler un minimum dessus. Et pour l'instant, cette aventure Spotify m'a permis de m'améliorer, entre guillemets, avec l'audio. Que ça soit avec des choses comme régler la qualité du micro, régler la pièce où tu es, faire en sorte que tout soit corrélé, et faire en sorte que même si le micro il est mauvais, que ça soit assez audible et compréhensible lorsqu'on parle. Et Il y a aussi une autre raison, c'est-à-dire que vu que moi j'aime bien, je suis du genre à vouloir parler, à partager mes connaissances, à donner mon avis, et ben vu que je suis dans l'optique euh, de faire réduire mon empreinte numérique, je ne dis pas que je vais arrêter l'empreinte numérique, juste réduire cette empreinte, tout simplement parce que aujourd'hui il est impossible de vivre sans le numérique, sauf si Internet disparaît, mais lorsque je parle de réduire l'empreinte numérique, quand je parle de sujets rapides, comme faire un avis sur un film, etc., autant le faire sur Spotify, tout simplement parce que le stockage, il est moindre par rapport à YouTube, par exemple. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque je fais un podcast sur un film, euh... L'audio de 7 à 10 minutes sera autour de 20 mégaoctets ou 7 mégaoctets selon le format où j'exporte. Alors que quand je vais faire en format YouTube, la vidéo sera en 230 mégaoctets ou à même 480 pour le même temps d'écoute, c'est un truc de dingue voilà, voilà quand je dis de réduire mon empreinte numérique je le fais, c'est pour ça aussi que vous n'allez pas encore voir des vidéos euh, dites 1080p de 4k sur ma chaîne, j'ai la capacité de faire des vidéos en 4k, mais ça consomme beaucoup trop de stockage, et lorsque je vais le mettre en ligne, donc sur le cloud, sur le site d'hébergement comme YouTube, ça va consommer beaucoup mais alors, beaucoup trop de données et l'objectif pour ma part, est de réduire mon empreinte numérique, alors je sais qu'il y a des contenus dites Transmédia, c'est à dire que des contenus que vous allez retrouver sur YouTube et à la fois sur Spotify et Google Podcast. C'est à dire, par exemple, je peux vous donner l'exemple de The Batman qui a eu ah, au format audio vidéo sur YouTube et aussi la version podcast sur Spotify. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai une chaîne YouTube. Si vous m'écoutez sur Spotify, ben maintenant vous savez, hein, j'ai une chaîne YouTube. Et pour ceux qui sont sur YouTube, maintenant vous savez, j'ai une émission spécifiques euh, Spotify, excusez-moi, qui est consacrée à, à 80%. De mon temps pour du cinéma tout ce qui touche le cinéma c'est à dire que je peux donner mon avis sur un film ou encore expliquer les démarches autour du cinéma pourquoi les feuilles sont rouges etc ou encore parler de l'actu cinéma ce qui n'est pas forcément le cas sur euh, ma chaîne youtube où je peux parler de cinéma c'est ce que j'ai fait avec le premier film au cinéma qu'est ce que le fan footage etc et puis basta mais avec ma chaîne youtube qui a l'esprit d'une chaîne gaming mais qui pourtant ce n'est pas le cas et eh ben oui faire euh, un, une émission spotify où il y a 80% de cinéma ça me plaît ça permet de toucher un autre public et les 20% restants ce ben, sera 20% de autre chose que je peux parler par exemple là pour ce contenu transmédia en théorie c'est pas du cinéma et pourtant je vais le mettre aussi sur spotify parce que c'est important aussi que les gens savent que j'ai aussi une chaîne youtube que j'entretiens de mon côté en parallèle de spotify c'est pour cela que sur certains dimanches il n'y avait pas de podcast tout simplement parce que j'avais pas le temps de regarder un film, ou encore pas le temps d'écrire et faire le podcast, ou juste pas le temps de faire un avis à chaud. Alors, concernant Youtube, ça fait longtemps, en effet, euh, qu'il n'y a pas eu de vidéo euh, pour le moment. J'ai déjà deux vidéos qui sont prêtes, et pour ceux qui sont curieux et qui regardent les bonus en avance même, c'est-à-dire que si vous regardez dans la playlist 2022 qui se met à jour régulièrement dès que une nouvelle vidéo sort avant même qu'elle sorte publiquement, c'est-à-dire en lien non répertorié. Quand vous regardez dans la playlist, vous voyez qu'il y avait déjà deux vidéos qui sont là. Alors pour l'instant, au moment où je fais ceci, je ne sais pas si les vidéos se sont déjà sorties ou... Mais je peux vous dire qu'il y a déjà une vidéo prête sur Umbrella Corporation. Et aussi sur Egghead. Un personnage dans l'univers DC Comics. Parce que j'avais envie de faire des histoires. Pas des histoires, mais en raconter. Conter des histoires. Faire en sorte de faire un gros résumé sur certains points. Qui me semblaient importants à partager avec vous. Sur des personnages, ma passion à moi, c'est... Le podcast. Parler, faire en sorte que dans le micro tout se passe bien. Travailler dans l'audio. Et pour l'instant, au moment où je fais ceci, je fais déjà une feuille de route pour une nouvelle série audio. En attendant que le court métrage se fait. Pour ceux qui n'ont pas suivi la chaîne YouTube, et eh bien, j'avais annoncé en 2020 que un court métrage sortirait en 2020. Puis je l'ai reporté en 2021. Ça a été reporté en 2022 et j'ai appris que ça va être reporté pour plus tard. On donnera pas de date ou d'année parce que on n'a pas envie de faire de faux espoirs. Sachez que pour ceux qui ont entendu ce court métrage, sachez que ça sera. Il va arriver bientôt. Ça peut être dans 10 ans, 5 ans, 3 ans, voire même 2 ans. Mais il arrivera bientôt, ne vous en faites pas. Concernant la série audio, bah, elle sera disponible euh, bien ben évidemment sur YouTube et aussi Spotify. Contenu transmédia, l'obligé mais voilà donc pour ceux qui ne savaient pas que j'avais un spotify tranquille euh, voilà j'ai une émission spotify où je parle principalement de cinéma je donne mon avis sur des films n'hésitez pas les liens sont dans la description donc voilà ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec vous chers auditeurs et aussi les personnes qui sont sur spotify parce que les vidéos où je parle tranquille je donne mon avis je donne ce que je fais etc sur youtube je faisais depuis longtemps donc sachez que pour l'instant je continuerai à faire des vidéos de mon côté, à en produire plein de vidéos, sauf qu'ils ne vont pas sortir tout, tout de suite. Tout simplement parce que j'attends le bon moment. Pour moi, il n'est jamais le bon moment, sauf que des fois, j'ai envie de sortir toutes les vidéos d'un coup. Mais le problème, c'est que ça peut, euh, bien évidemment, tuer la chaîne. Et j'ai pas vraiment envie que cela arrive. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin, que c'est sur Spotify, Google Podcast ou encore sur YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner. Salut à tous, c'était Kosei. Bye.